Bonjour messieurs dames, bienvenue sur 507 heures, la chaîne des coulisses de l'intermittence du spectacle. L'année dernière, pendant la saison 4, vous m'avez vu faire une tournée des abonnés, vous avez suivi l'organisation d'un festival, la sortie de mon album solo, les coulisses d'une émission de télé, etc. Vous avez également tremblé avec moi au moment du Covid et des annulations en cascade pour savoir si oui ou non j'allais perdre mon intermittence. Mais vous le voyez, j'ai pu renouveler, donc tout est ok. On est donc reparti officiellement pour une saison supplémentaire. Alors, comme d'habitude, je sais pas du tout ce qui va m'arriver cette année. Des bonnes surprises, des mauvaises, l'avenir nous le dira. Ça va très bien se passer Bah j'espère En tout cas, si tu veux suivre ces aventures, bah, abonne-toi si ce n'est déjà fait, et je déclare donc ouverte la saison 5 de 507 heures. C'est parti